— Une question d'Harold. Faut-il s'inquiéter de la tournure des événements géopolitiques en Syrie, notamment si l'on a des actions exposées à la Russie Alors vous parliez de la Russie, hein, qui, qui semblait aussi euh, ne pas être euh, euh, votre favorite à, en ce moment. Euh, Est-ce que la, la géopolitique – là, c'est vrai qu'on est dans un contexte un peu turbulent aussi euh, – peut rajouter une couche à ces problèmes économiques ?— Moi, je pense qu'il faut pas euh, gérer un portefeuille avec l'émotion géopolitique. Je qu'elle est mauvaise conseillère, elle, euh, elle crée de l'émotion, euh, la, la guerre, sœur, des bombes, hum. etc. Mais on voit bien que finalement la bourse ne, réa ne réagit pas tellement là-dessus. Euh, donc euh, on a assez de sujets d'inquiétude et d'émotion. L'inquiétude géopolitique est mauvaise conseillère pour gérer un portefeuille. Sur, sur, ce, sur ce qui se passe en Syrie et y avait effectivement euh, sur un plan émotion effectivement c'est très inquiétant et l'attitude et les, les, les confrontations euh, sur la politique à Idi sont, sont, sont, sont complexes avec une Russie qui est très présente. Euh, donc là moi je ne sais pas comment ça, tout ça évoluera sur un plan alors purement économique et, euh, et, et pour, pour se séparer un peu de, de, de, de l'aspect euh, affectif qu'on peut avoir mmh. sur ces événements là, cet afflux de réfugiés en Allemagne est quelque part un ballon d'oxygène pour l'économie allemande qui est une économie très vieillissante avec une démographie qui est beaucoup plus vieillissante que la, la, la démographie 1, française. – 1,2 enfants par femme, je crois. Hein. – Voilà, donc euh, c'est clair qu'un million de, de, de réfugiés, ça peut quand même changer la donne sur, la croissance, euh, sur le potentiel de croissance de l'économie euh, allemande, sachant que ces Syriens sont souvent des gens qui, qui, avaient des, des qui travaillaient, en fait, et mmh. qui peuvent se réintégrer assez facilement dans la société allemande.